Toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir euh, sur votre année en détail. Musique taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope pour ce mois de décembre, euh, nous sommes en période sagittaire, hein, le soleil est rentrant en sagittaire, mais je ne vais pas euh, vous parler du, du soleil, je vais vous parler de la planète du Sagittaire, et c'est Jupiter, vous le savez, hein? elle a été justement dans son signe toute l'année, et là le 2 décembre elle rentre en Capricorne. Un signe qui est vraiment euh, en bonne relation avec vous, où se trouvent déjà d'autres planètes, et cela annonce vraiment une bonne année pour certains d'entre vous. Hein? une année de profit, une année où vous allez vous développer, où vous allez développer vos affaires peut-être, même s'il y a des obstacles, ça n'empêchera rien, vous aurez une espèce de, de volonté, de fermeté, euh, un esprit de décision euh, qui sera quand même euh, important et qui euh, vous permettra de l'emporter sur les décisions des autres. Hein. Euh, vous serez beaucoup plus pugnace et persévérant, euh, euh, que les autres signes. Donc euh, ce Jupiter en, en Capricorne peut également vous apporter, enfin, vous permettre de faire un beau voyage si jamais euh, c'est euh, parmi vos priorités. Euh, vous pouvez aussi euh, avoir des liens avec l'étranger dans le euh, dans le domaine du travail, euh, euh, partir en mission quelque part, hein, ça n'est pas exclu, bien que en tant que taureau vous n'aimez pas trop quitter vos pénates, hein, mais bon là ça pourrait être excitant financièrement, hein, parce que Jupiter gère un, un des domaines financiers de votre zodiaque à vous, personnel, et que bon, le fait qu'elle soit en secteur 9, qui est un secteur d'amplification, peut nous indiquer que vous allez gagner davantage peut-être grâce donc ou à une mission ou à un travail supplémentaire qu'on peut vous proposer hein, aussi euh, donc euh, c'est surtout euh, euh, j'allais dire c'est surtout le premier décan mais tous les décans seront favorisés à un moment ou à un autre mmh. parlons maintenant de Mercure, votre planète d'échange qui va gérer votre travail quotidien et tout ce que vous avez à faire dans une journée, hein? et d'ailleurs Mercure en général se fait sentir une journée, hein? pas plus. Donc elle rentre en Sagittaire, le signe du mois le 9, c'est votre secteur d'argent, elle va très vite traverser tout le signe et donc il y aura forcément, au cours du mois, une journée où vous allez devoir négocier, parler d'argent, euh, mais tout en étant très ferme et définitif hein, sur, euh, euh, sur ce que vous voulez, euh, à moins que vous n'ayez à négocier un achat, une vente... Euh, bon, euh, quand, comme on est en, en secteur 8, je dirais plus euh, une vente, hein, mais ça peut, ça peut être un achat aussi. Donc euh, avec euh, ce mercure en, en, en 8, il est également possible que vous ayez quelques petites euh, euh, échauffourées avec vos collègues. Alors là je vous conseille vraiment de ne pas faire de parano, hein, parce que vous aurez tendance à, à penser que les autres vous cherchent, qu'ils veulent euh, vous contrariez, vous mettre des bâtons dans les roues, euh, je pense que ce ne sera pas réel. Je, vous penserez ça, vous sentirez ça, mais je vous conseille vraiment de vérifier euh, à plusieurs reprises si vous n'êtes pas dans quelque chose où vous projetez sur les autres euh, vos propres euh, rivalités, vos propres euh, petite euh, parano, hein? donc euh, bon simplement euh, vous, vous vérifiez, vous faites attention à ne pas euh, accuser euh, vos collègues, vos collaborateurs, les gens que vous voyez tous les jours euh, de choses qui euh, n'existent pas ou alors de choses que vous amplifiez parce que euh, vous êtes trop sensible, hein? c'est une c'est un secteur de grande sensibilité où se trouve Mercure, donc euh, euh, peut-être que vous jugerez les choses à travers une excessive sensibilité. Musique Abordons le domaine qui vous intéresse le plus, j'en suis sûre, celui de l'amour avec Vénus, votre planète maîtresse en plus. Hein. Donc Vénus occupe le Capricorne jusqu'au 20, ça franchement, ça va vous aller comme un gant! Vous allez vous sentir euh, rassuré, dans une relation durable, solide, et bon ça va probablement être le cas à peu près toute l'année, hein, étant donné que les, les autres planètes, dont Jupiter, euh, nous venons d'en parler, vont passer sur les... en tout cas Jupiter, passer sur les traces de Vénus. Donc il est possible déjà euh, qu'il y a ce côté consolidation de votre relation, mais vous pouvez aussi cons vous consolider vous-même dans la solitude, hein, euh, euh, dans le célibat, hein, je ne parle pas de solitude, non, de célibat. Euh, bien que on sait que le Taureau n'aime pas être seul, il aime partager, etc. Peut-être qu'il est utile, euh, suite à une séparation par exemple, hein, pour certains, une période de vacances peut-être utile, à ce que vous vous reconstruisiez bien intérieurement. Ne refusez pas si jamais la vie vous impose une période de solitude, euh, n'en ne, ne, soyez pas trop malheureux, parce que ça vous apprend, ça va vous apprendre à être bien avec vous-même et à ne pas trop demander à l'autre, à votre à un éventuel partenaire. Euh, souvent le Taureau, a beaucoup de demandes vis-à-vis hein, -vis de son partenaire, euh, donc là vous pourriez apprendre à moins demander, ce qui serait quand même une bonne chose parce que ça rééquilibrerait beaucoup euh, vos relations. Et peut-être que jusqu'à présent vous avez, euh, enfin en tout cas certains, ont, ont eu maille à partir avec un partenaire, dans la mesure où il euh, y avait des demandes, des exigences un peu trop fortes. Ce sera à peu près la même chose hein, quand Vénus va rentrer en Verseau à, à la fin du mois, là, le, le 20, le 20 euh, dans la mesure où elle sera sous le, sous le règne d'Uranus et donc euh, vous allez retrouver sur tout le premier des camps un climat de tension avec un partenaire, peut-être dû au fait que vous lui demandez trop. On va terminer avec Mars, planète d'action, de décision et parfois de conflit. Hein? Et justement, Mars va s'opposer à vous à peu près tout le mois. Bon heureusement le premier décan, euh, enfin une partie du premier décan l'a déjà euh, subi euh, en fin, fin novembre, et euh, là euh, disons que ce sont ceux du, du mois de mai, hein, essentiellement, qui vont recevoir cette opposition de mars qui peut créer euh, évidemment des rapports de force, des conflits, euh, euh, on essaye de, de vous faire réagir, euh, et euh, bon, vous n'êtes pas facile à remuer, hein, vous les taureaux, vous ne vous laissez pas trop faire, et c'est ce qui va se passer. Hein, Mars en, en scorpion est extrêmement dans la résistance, hein, donc euh, vous allez résister à tous ceux qui essayeront de vous faire sortir de vos gonds. Et euh, bon, alors évidemment, ça va, les conflits vont pas euh, vont rester à l'état euh, larvaire, hein, comme on dit. Euh, ils vont peut-être euh, pas du tout exploser, mais euh, bon, c'est à l'intérieur de vous que ce sera un petit peu euh, mouvementé, que bon, cela dit avec Mars on sait que ça dure euh, 3-4 jours maximum, hein, et que bon, il y a d'autres interprétations, hein, il n'y a pas uniquement le côté conflit, vous pouvez avoir un choix un petit peu difficile à faire qui vous fait réfléchir, et vous pouvez aussi euh, avoir euh, comment dire, un moment d'hésitation, si vous devez faire des dépenses par exemple, hein, ce qui est le cas dans, dans la période des fêtes, eh ben vous hésiterez parfois devant les devant les prix hein, parce que vous trouverez que tout est trop cher. <rire> et et c'est vrai que bon,